Bonjour, bonjour à tous mes abonnés et à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Devant vous, vous avez le professeur Logoso depuis le Bénin. Le professeur Logoso, il est le premier secrétaire des 41 rois de deuxième forêt sacrée du Bénin. Les 41 rois de la forêt sacrée du Bénin utilisent la force de nos ancêtres. Les 41 rois de la forêt sacrée du Bénin utilisent la force de nos esprits, de nos vaudons pour pouvoir guérir assez de maladies et guérir plusieurs et beaucoup de choses. La sorcellerie, le désenvoûtement, le retour affectif, avoir la chance au mariage ou avoir la chance au service, occuper une bonne place dans la politique. Le 41 roi de la forêt sacrée du Bénin a des puissances incomparables. Et n'oubliez pas la croche de notification. Activez, activez la croche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos.